what is up guys tony here so i'm bringing you another top seven i'm really enjoying making these sort of videos and today we'll be going over the seven best ways to smoke weed for me so my seven favorite ways to smoke weed so right off the bat let's start at number seven and that's the vape i just put this one in there because technically it's the healthiest way to smoke weed I mean, weed in itself is totally healthy and safe and has incredible medicinal benefits. However, the one thing that isn't the best for your lungs is inhaling large quantities of smoke. It's not an issue if you smoke occasionally, but if you're one of those that burn it up all day long, then I understand why you would want to try to tone down on the amount of smoke you're inhaling while still getting your daily dose of that sticky icky. I once bought a vape for that same purpose and to see how it was, but I couldn't manage to get it to vaporize my weed. I just got a, a cheap shitty vape and it didn't work. That was back when I was a little retard though, so that vape probably wasn't even strong enough to vaporize anything other than syrup. But I vividly remember on the package it said it could vaporize herbs and stuff, but yeah, I couldn't manage to make it work anyway. Now at number six, we have the blunt slash spliff. So if I'm not wrong, the distinction between the two is that a blunt is a joint, except that you roll it in a tobacco leaf, like a cigar wrap or like a blunt wrap many people love using um backwards and since it's not like rolling papers it appears thicker and a spliff uses rolling papers and basically you mix the weed with dried tobacco or like the tobacco from a cigarette which unfortunately isn't just tobacco because it's washed down and mixed with a whole lot of shit like chemicals and whatnot just google what goes in a cigarette it's proper fucked up i wouldn't even be surprised if they have like rat poison in there but again i don't judge because i used to smoke cigarettes too and i understand why people enjoy them but yeah i don't recommend you ever try one if you haven't yet now if you're wondering why people mix weed with becky it's quite simple there's two main reasons firstly if you don't have enough weed to roll a nice looking joint you can add tobacco to give it a bit more volume and secondly the nicotine in the tobacco gets processed much quicker in the brain than the thc which thc which is the main active ingredient in weed that makes you feel high because it's metabolizing the brain right and either way that said nicotine is processed quicker like it's almost instantly metabolized which means it can give you an instant head rush and i remember me and my friends used to always have chop cones which is mixing weed and tobacco or chop as we call it in new zealand into a bong and so that it would give us a head rush and we would think it would make us high much quicker. Now, I don't know if it actually makes you high quicker or if it's just a placebo effect, but yeah, that's basically what spliffs are. Now, number five is the hot box. So the way I see it, a hot box has two different meanings, or there's two ways to do it. The term hot box refers to the fact that a very small closed space gets filled with smoke until you can't see shit. So that can be a cupboard, a room, My favorite one was the bathroom hotbox, and very often you'll see a car getting hotboxed. Now, the way I always did it, in the most common way, is that you have a sesh with a bunch of friends and you simply just don't open the windows and after a little while the car or room will get hotboxed doing some research online i even found some kids hotboxing at the beach like they dug up a massive hole and put an umbrella on top and hot-boxed the shit out of that hole and so the second way that i've also seen is like i've seen joe lioli and steve from the nelk boys do it the rich way now basically if you have an ounce to spare you can technically just light the weed on fire without having to smoke it at all and if you've got enough weed the fumes alone would be enough to get an entire room of people high very quickly and i've never had that much weed to try that but it must be a really cool thing to do now everyone will probably have his own ranking for the top four but i'll rank them mainly by convenience ease of transportation but also my personal preference so that's why number four is the bong. now don't get mad and click off the video because i agree if you've got like thousand dollar bong or an artistic bong it deserves to be higher like like there's octopus bongs there's ak-47 bongs there's just so many cool bongs and nothing really beats a great bong but here's why it's quite low on my list it's not very convenient all my youth the main thing I was concerned with was not getting caught right <laughs> and a bong is a massive piece of glass it's big it's bulky it's flashy you can't transport it easily you can't hide it easily and can cost a lot of money as well and yes you can put ice in it and if you have your own house then absolutely nothing beats a bong but convenience wise personally i think it's not the best so that's why at number three i have the bowl a ball is technically like a small little pocket bong it's a nice little piece that's con quite convenient and it's the less stinky piece to use if you're smoking indoors you can easily transport it literally just chuck it in your pocket and it can be hard to clean though but surely it's easier to clean than a bong and it's also smaller so it's less expensive if you're smoking indoors and want to have a quick stealthy discreet sesh this is the absolute best without a doubt now for the second spot The one and only the joint. <laughs> Jokes here's here's the joint. Now there's just something special about lighting up and smoking a joint. It's so casual, it's so soothing. it's just relaxing to hear the buds slightly crackle as you lightly pull in a joint and see that little drizzle of smoke dancing through the air. Now I know a joint is the worst thing you could smoke inside if you're trying not to get caught. It'll make any room absolutely reek for a whole night even if you're outside you can smell a fat joint a mile away however it's quite convenient to transport but actually you could argue that it's not if you put it in your pocket it'll get all squished in there and it'll get all fucked up but you can buy those little plastic tube things that protect your joint the biggest brand that does those is probably the dupe tubes and the way we used to do it is you can just put a smaller like a small joint you can put it in a mint tin like those metallic tins mints come in like think eclipse mint tins either way yeah i personally used to hate joints because i couldn't roll for shit i couldn't light it up unless i was well isolated and just in general i never really had enough time as a kid to just sit down and take my time to get high it was always a rush to get the thc in my system and get the fuck out of that spot as soon as possible like i'd go into bushes or school toilets or just any decent spot that was somewhat out of sight and just burn up quickly and gap afterwards. But yeah now that I'm a bit older, I tend to be more chilled out about the whole ordeal and I've really been enjoying smoking joints lately when I do blaze. So before I reveal the number one best way to smoke weed, I'll just bring up a couple honorable mentions which I've never done but just sound really good. Firstly the gas mask, I've never done it but you have to admit it looks fucking hectic secondly the ice bong so you can either put ice in your bong or you can go all out and make a bong out of ice and this bong probably won't last long and it'll probably melt quite quickly but And I don't know how good of an idea it is or how bad of an idea it is but surely it'll help soothe your throat and it'll definitely make it super comfortable to smoke with and it just looks so goddamn cool. It's probably very hard to make though so surely you'd have to have some sort of ice sculpting skill to pull that off. Also I wasn't sure if I should consider dabs because i consider wax being different like it's so concentrated and it gets you so fucked up and i have absolutely no experience with it so i didn't include it in this list but if you've dabbed before definitely let me know down in the comments where you'd put it in your list and how it compares with other ways to blaze and now the number one best way to smoke weed according to me is the gravity bone now you might be wondering bruv you've already said bong but no it's not the same the reason why i love gravity bong so much is simple so i don't have big lungs or whatever like i can't just inhale air for minutes on end like the main issue i always had with bongs is that i'd pack a cone hit the lighter put it on the weed stop pulling on it so that the bud combusts and then the smoke would get into the bong and some of it would get to my mouth but after pulling for let's say 10 or 15 seconds then you're supposed to take the cone piece out and pull even harder to inhale all the smoke that got into the bong and that's basically where most of the weed is right but for me for example after 15 seconds of pulling i'm just out of breath like i've i've got too much air in me like i can't inhale more air and uh, at that point i'm almost like choking on air and the worst thing is that if i were to just quickly exhale the air that's in me right now in order to pull again right away i will most definitely cough and if i cough in the bong that will push the water against the weed making it wet and ruin an entire ball for everyone else around like that's just that's just no good and there's just no point like whatever happens either someone else will have to finish the rest of the smoke or it will just get wasted into the air of the room or car or whatever. So that's just a big waste for me personally because I can't pour for hours on end. So the most perfect remedy for that is the gravity bomb because so basically you use plastic bottles to create it and basically you're not the one pulling and inhaling the air so that the weed combusts, right? It's simply gravity doing the job for you. So, <laughs> so basically all you inhale is just straight up thick marijuana smoke like the fact you don't inhale so much air before you get that THC means that for the same amount of breath you have like however much you can pull you can get way more THC and get just get way higher by inhaling just the smoke straight up and i'll find some photos to pull up but basically if i were to explain it you cut the top of a bottle then you fill it with water then you cut the bottom of another bottle and you push it inside that other bottle where the water is Then you get a cone piece or stem into the cap of the bottle on top. Like you can just burn a hole in the plastic cap with your lighter and then just penetrate it with your stem while the plastic is still hot and malleable. But just make sure it's airtight though. Otherwise it won't have the same pulling motion and your weed won't combust. Like there needs to be nowhere that the air can escape or come in other than through the cone piece. Otherwise it won't work. Then you pack a cone and light it up and you slowly start pulling up that second bottle with the cone piece and you'll slowly see the area between the water and the bottle you're pulling up get filled with smoke and then you just unscrew the cap with um, the with cone piece on it and you just inhale all that and also there's the waterfall bong which kind of works the same way but it's even easier and even more convenient because you don't even have to pull the top bottle up like you just let the water fall out So that's literally the easiest and laziest way to smoke and also you don't even need two bottles you just need one i'm also pretty sure they make gravity bongs now like if you've got the money to buy one you can check them out but it's good to know that you can make one just with two bottles of coke and a stamp slash cone piece ultimately you don't even need a cone piece like all my youth i've used a weird metallic socket thing like a friend of mine found them in his dad's garage and we used them because they had like the same shape as a cone piece. Like here you can see what I'm talking about. I personally wouldn't use this one though because like the lower part of it is a bit too wide. So if you pull too strongly, the weed will just will just go through and go straight in the water. So you'd want something like like these two. Where you can see like the lower part, it's it's much smaller. But really, with a bit of imagination and creativity, you really don't need much to find some really cool ways to smoke. By the way, if you like the beat that's been playing in the background, you can check it out in the description. The first link is always my chill playlist, where I'll post my most relaxing beats like this one, so that you can have something to listen to when you smoke weed or if you just want to chill out a bit. And also, you can check me out on Instagram, slide in my DMs, yada yada yada. I'll put that link in the description too. Anyways, hope you guys enjoyed this video. Leave a like if you enjoyed it. I'm thinking of doing the worst ways to smoke meat for the next video. Let me know if you want to hear that. I love you all and peace. What's up les gens, c'est Tony FFA. Et aujourd'hui, encore un top 7. Ça m'amuse vraiment de faire ces vidéos comme ça. Et aujourd'hui, je vais vous sortir les 7 meilleures façons de fumer de la beu pour moi donc en gros genre mes 7 façons favoris de fumer de la beuh et donc on commence direct au numéro 7 et c'est la vape donc j'ai mis ça dans mon top 7 juste parce que techniquement c'est la façon la la meilleure pour la santé on va dire de fumer du cannabis euh, genre la beuh en elle-même c'est complètement genre très bon pour la santé ça a beaucoup de d'effets positifs genre euh, médicinal genre c'est un médicament en quelque sorte mais un truc qui est pas super génial pour toi et surtout qui est pas génial pour tes poumons C'est d'inspirer beaucoup de fumée tu vois Et c'est pas vraiment un problème si tu fumes genre seulement de temps en temps Mais si t'es une de ces personnes qui fument littéralement les jours toute la journée alors je comprends pourquoi tu voudrais essayer de baisser le niveau de fumée que tu ingères dans tes poumons c'est pour ça que moi une fois il y a très longtemps j'avais aussi acheté une vape pour cette même raison pour essayer de euh, vaporiser ma beuh et euh, genre c'était une vieille vape toute pourrie genre tout genre un truc pas cher tu vois et ça marchait pas du tout et tu pourrais penser que j'étais juste con et que j'ai acheté un truc genre qui peut pas euh, vaporiser de la beuh mais je suis sûr que sur l'emballage il y avait écrit que ça peut vaporiser genre des herbes toutes sortes d'herbes mais ouais j'arrivais pas à le faire marcher en tout cas du coup numéro 6 j'ai le blunt slash spliff. Alors je sais pas est-ce que... J'aurais dû regarder sur euh, Google mais je suis pas sûr est-ce que vous dites blunt en français aussi. Je sais que vous dites, vous dites spliff donc ça c'est bon. Mais euh, en gros la différence entre les deux c'est un blunt, c'est comme un joint sauf que genre tu roules ta bœuf. Dans une feuille de tabac genre une feuille de cigare en gros il y a une marque super connue aux états unis qui s'appelle backwoods je pense pas que vous avez ça en france et du coup en gros ça a l'air beaucoup plus gros parce que tu peux mettre plus de peu dedans genre une feuille de tabac c'est beaucoup plus beaucoup plus gros que genre un, un papier à rouler alors que du coup le spliff je suis sûr que tu connais vu qu'en france c'est la même chose c'est euh, quand tu utilises une feuille à rouler et que dedans genre tu mixes la beuh avec genre du tabac ou euh, du tabac que tu sors de ta clope d'ailleurs je pense que la plupart des gens ils utilisent juste le tabac d'une clope genre, je connais personne qui a du vrai tabac donc du coup techniquement c'est pas que du tabac parce que que, tu sais dans la clope t'as plein d'autres trucs genre des produits chimiques et tout Qui sont pas du tout bons pour ta santé Mais après je juge pas du tout parce que Comme tu sais moi aussi j'ai fumé des cigarettes pendant super longtemps Et je comprends pourquoi les gens ils aiment bien ça Mais euh, si t'en as jamais fumé une seule Je te conseille vraiment de jamais toucher à une seule cigarette Si t'as jamais commencé Commence pas c'est vraiment de la merde euh, Et maintenant si tu te demandes euh, Pourquoi les gens ils, mixeraient, genre, ils mélangeraient de la weed avec du tabac C'est très simple Il y a deux raisons Alors la première raison c'est parce que si par exemple t'as pas beaucoup de bœufs si tu rajoutes du tabac, ça va te donner beaucoup plus de volume et genre ton joint il va avoir l'air euh, beaucoup mieux. Et deuxièmement, c'est parce que genre la nicotine dans le tabac, elle est euh, genre ton cerveau, il la métabolise beaucoup plus rapidement que par exemple le, que le THC. Et le THC, c'est genre le, le truc dans la bœuf qui te fait genre euh, triper en quelque sorte parce que c'est le, le truc, c'est la molécule dans la bœuf qui est métabolisée dans le cerveau. Mais du coup, la nicotine, elle est métabolisée beaucoup plus rapidement. Et du coup, c'est comme si t'as en anglais, on parle de head rush. Ça veut dire genre de monter au cerveau en quelque sorte Et je me souviens que moi et mes potos, genre, euh, on faisait tout le temps des chop cones Ça veut dire genre un cone que t'as euh, sur un bang Du coup on le mélangeait avec de la beuh et du tabac Et du coup ça te donnait ce head rush On avait l'impression de devenir high beaucoup plus rapidement Et du coup je sais pas est-ce que réellement on est high plus rapidement ou est-ce que c'est juste un effet placebo Mais en gros c'est ça un spliff Donc au site numéro 5, le hot box. Alors euh, je sais pas est-ce qu'en français il y a une traduction pour ça genre euh, littéralement hot box boîte chaude ça, <rire> boîte chaude on dirait un truc de on dirait genre une discothèque avec des prostituées ou je sais pas quoi ça sonne comme une maison close mais bon euh, en gros qu'est-ce que c'est une hot box c'est il y a deux significations en gros donc la première c'est la façon dont presque tout le monde le fait et que tu peux le voir très souvent c'est tu prends genre un endroit qui est fermé et petit et genre tu le remplis avec tellement de fumée que tu peux plus rien voir dedans donc en gros ça peut être genre euh, ça peut être genre une armoire, ça peut être genre une petite chambre et moi mon préféré ça a toujours été la salle de bain, genre de faire une, une hotbox dans la salle de bain ça a toujours été un de mes trucs préférés Après direct tu sautes dans la douche, dans l'autre vidéo j'ai expliqué que genre prendre une douche c'est un de mes trucs préférés à faire défoncer Donc du coup c'était parfait c'était juste à côté Et euh, le truc que tu vas voir le plus souvent c'est des voitures Ça veut dire euh, des gens qui rentrent dans une voiture, qui ferment les fenêtres, qui fument dedans et qui s'ouvrent pas les fenêtres Et donc tu verras très souvent une voiture se faire hotbox Et c'est ça aussi le truc que je faisais le plus souvent dans la voiture des poteaux. Mais un truc que j'ai vu aussi surtout sur Youtube que j'ai vu beaucoup c'est j'ai vu des gars comme euh, Joe Oli, Oli ou Steve des Nelk Boys, eux ils le font genre, ils le font un niveau au dessus quoi. <rire> Donc en gros si t'as genre une once à jeter, en gros tu pourrais techniquement juste mettre le feu à ta bœuf et t'as même pas besoin de la fumer. Genre si t'as assez de bœufs, genre les, euh, la fumée de la beuh, elle en elle-même sera assez pour genre rendre toute une chambre de gars complètement défoncé en quelques secondes. Et j'ai jamais autant de bœufs pour essayer ça mais je suis sûr que c'est un truc super cool à faire. Alors maintenant pour le top 4, je suis sûr que tout le monde aura un classement un peu différent. Mais moi je vais les classer par genre euh, convenience, je sais pas comment expliquer, genre facilité d'utilisation, de transportation, etc. etc. Mais aussi mes préférences personnelles. Donc c'est pour ça que le numéro 4, c'est le bang. Et genre t'énerve pas et éteins pas la vidéo tout de suite. Parce que je suis d'accord, si t'as genre un de ces bangs à 1000 dollars ou genre t'as des bangs que c'est carrément genre des œuvres d'art, t'as des bangs en forme de pieuvre, t'as des bangs AK-47, genre tu peux fumer du, <rire> du fling en gros, t'as des trucs de malade. Et si t'as un truc comme ça. Je suis tout à fait d'accord, genre il n'y a rien qui bat un, un bang incroyable, mais pourquoi pour moi personnellement c'est aussi bas sur ma liste, c'est parce que du coup c'est pas très convenient, genre c'est pas, pas pratique, c'est ça le mot que je cherchais, pratique. Pourquoi Parce que moi, toute mon enfance, quand je, genre pas mon enfance, mais genre euh, toujours quand je fumais, le truc le plus important pour moi c'était de, bah, de pas se faire prendre tu vois, et un bang c'est genre une énorme pièce de verre c'est grand c'est difficile à transporter ça se voit genre c'est très flashy genre tu le sors tout le monde te regarde et tu peux pas genre le cacher facilement et en plus ça peut coûter pas mal et ouais tu peux mettre de la glace dedans et c'est vraiment cool et genre si t'es ta propre maison il n'y a rien il n'y a rien qui va à un bang mais c'est pas très pratique c'est pour ça que le numéro 3 pour moi c'est le boro et un boro c'est en gros techniquement comme un petit bang que tu peux mettre dans ta poche c'est juste un petit morceau de verre et c'est super pratique et ça pue beaucoup beaucoup moins si tu fumes à l'intérieur c'est genre le truc qui pue le moins et tu peux le transporter facilement tu le mets juste dans ta poche tu le mets dans ton sac ça peut être assez difficile à nettoyer mais c'est sûrement plus facile à nettoyer qu'un bang et aussi c'est plus petit donc du coup c'est moins cher si tu fumes à l'intérieur et que tu as envie de te faire une petite session super discrète super rapide ça c'est vraiment le meilleur truc c'est le numéro 1 sans aucun doute et maintenant numéro 2 le seul et l'unique, le joint. Il y a juste un truc tellement spécial quand t'allumes et quand tu fumes un joint, c'est tellement décontracté, c'est tellement c'est tellement relaxant, c'est tellement calme de juste entendre genre la beuh qui cracote légèrement pendant que tu tires dessus et de voir genre ce petit nuage de fumée danser dans l'air. Mais je sais, je sais, un joint c'est vraiment la pire chose que tu pourrais fumer à l'intérieur si tu t'essaies de pas te faire prendre. Genre ça va faire puer n'importe quelle chambre pendant genre toute une nuit. Même si tu es dehors, genre la majorité des gens ils peuvent sentir un joint genre à un kilomètre quoi. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est simple à transporter, même si techniquement tu pourrais dire que ça les pas parce que si tu le mets dans ta poche ça peut se faire écraser et du coup tu peux complètement niquer ton joint Mais c'est pour ça que tu peux prendre tu sais genre les petits tubes en plastique Tu mets ton joint dedans Les plus connus c'est les dupe tubes Maintenant n'importe quelle marque ils font leur truc T'en as des métalliques genre de roll C'est comme les, les papiers à rouler Mais du coup moi ce que je faisais toujours c'était Genre je faisais des joints qui étaient pas trop grands Et je les mettais genre dans des euh, Genre chez nous on avait des petites boîtes genre de mince Genre des mentes Genre des petits bonbons mentholés quoi Et euh, du coup ces petites boîtes elles étaient genre métalliques Et du coup elles fermaient bien Et ça camouflait complètement l'ordre, genre euh, par exemple voilà une photo De ce que ça a l'air moi j'ai toujours utilisé ça en Nouvelle Zélande Genre je détestais toujours les joints avant parce que Premièrement j'ai toujours été complètement pourri Je pouvais pas rouler du tout et euh, Je pouvais pas du tout en allumer un sauf si j'étais genre Vraiment bien isolé et genre Juste en gros en général j'avais jamais j'avais jamais vraiment le temps, tu sais, genre de me poser, de m'asseoir Et genre de prendre mon temps pour fumer J'ai toujours été pressé de juste mettre le THC dans mon système Et genre de me barrer de ce coin le plus vite possible Genre j'allais dans des... Genre j'allais dans des buissons J'allais genre dans les chiottes de l'école J'allais littéralement n'importe où Qui était pas genre directement en pleine vue de tout le monde et genre je fumais super rapidement et je me barrais tout de suite Maintenant que je suis un peu plus vieux et que je suis un peu plus décontracté à propos de tout ça J'aime vraiment allumer un joint et de me poser et de prendre mon temps C'est vraiment super relaxant Et avant que je te donne le numéro 1 et la meilleure façon de fumer de la weed J'aimerais d'abord sortir quelques mentions honorables Si je me souviens bien dans les commentaires, la dernière, le dernier top 7 que j'ai fait Quelqu'un m'a dit que mention honorable ça veut dire quelque chose en français Du coup je vais dire mention honorable et euh, genre je les ai jamais fait mais ça sonne super super cool Premièrement le masque à gaz Je l'ai jamais fait, j'ai jamais eu de masque à gaz Mais il faut que tu admets Ça a l'air incroyable ensuite deuxièmement le bang à glace donc soit tu peux juste mettre de la glace dans ton bang ou alors tu peux y aller à fond et tu peux faire un bang à partir d'un gros cube de glace et à mon avis ce bang il va pas durer très longtemps et il va genre fondre super rapidement et je sais pas est ce que c'est une super idée je pense que c'est plutôt une très mauvaise idée mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça fait beaucoup moins mal à la gorge et c'est juste beaucoup plus confortable de fumer quand as de la glace et ça a l'air tellement cool et euh, ça a l'air assez compliqué de le faire Donc euh, il faudrait genre savoir Sculpter de la glace ou je sais pas quoi genre à mon avis tout le monde peut pas réussir à faire ça Et aussi un autre truc que je savais pas Est-ce que je devais le considérer pour cette liste C'est euh, les dabs Donc je sais pas ce que vous dites dabs en français aussi C'est genre, euh, genre du concentré C'est un truc genre je sais même pas comment ils le font Genre est-ce qu'ils font fondre de la beuh Jusqu'à que ce soit tellement concentré Que ça donne genre cette euh, texture complètement huileuse Collante Genre c'est super super super concentré Et juste une minuscule petite miette, elle te fait tellement défoncer, genre c'est un truc de malade. Et genre j'ai aucune expérience avec ça, je l'ai jamais fait, donc du coup je savais pas du tout ce que je devais l'inclure dans cette liste. Mais euh, si quelqu'un de vous a pris des dabs, définitivement, mets dans les commentaires, dis-moi comment c'est, dis-moi où est-ce que tu le mettrais dans ta liste. Et maintenant mon numéro 1 et la meilleure façon de fumer de la bœuf, c'est... Le Gravity Bang, ou genre le Bang gravité. Non, ça veut rien dire le gravelly bang alors je sais tu te dis mon gars t'as déjà dit bang qu'est-ce que tu racontes Mais non c'est pas la même chose La raison pourquoi j'adore le gravity bang tellement c'est super simple Alors moi genre j'ai pas des poumons de malade Je fais beaucoup de sport mais genre mes poumons c'est pas ceux de Michael Phelps Je peux pas respirer pendant des minutes sans arrêt quoi Un des plus grands problèmes que j'ai toujours eu avec les bangs C'était que genre je me faisais un cône tu vois genre Je le remplissais, j'allume le briquet, je le mets sur la bœuf Et je commence à tirer pour que la bœuf elle se combuste, elle brûle Et que la fumée elle commence à rentrer dans le bang Petit à petit à venir jusqu'à ta bouche et tu commences à l'inspirer Mais après tirer pendant disons genre, 10, 15, 20 secondes je sais pas T'es censé genre enlever genre le cone piece Le bout avec la beuh Et du coup tu Genre tu, tu inspires toute la fumée qui est dans le bang Et genre c'est littéralement là où carrément toute la beuh elle est quoi Mais genre pour moi par exemple après tirer pendant 15 secondes Genre je peux pas genre mes poumons ils sont pleins d'air Genre je, je peux plus respirer quoi Je vais carrément m'étouffer tellement j'ai d'air dans mes poumons tu vois Et le pire c'était que si j'expire ça rapidement pour pouvoir tout de suite inspirer le reste je vais tousser 100% sûr Et si genre je tousse dans le bang Si tu tousses dans un bang c'est une... Putain c'est horrible ça tout le monde le sait Tu tousses dans le bang tu sais genre tu vas... Tu vas tousser dans l'eau et l'eau elle va remonter et éclabousser la bœuf Et toute la bœuf, elle est niquée après Donc du coup genre techniquement genre pour moi il y a aucun bénéfice tu vois Et euh, la plupart du temps genre quelqu'un d'autre doit finir le reste de ce qu'il y a dans le bang Ou tout simplement genre pendant que tu tousses et que tu meurs genre la bœuf elle sort tout simplement dans l'air de la chambre ou de la voiture et elle est complètement gaspillée du coup Donc pour moi personnellement c'est genre juste du gros gaspillage Parce que je peux pas tirer pendant des heures quoi Et donc du coup la solution parfaite pour ça c'est le gravity bon genre tu prends deux bouteilles en plastique pour en faire un et genre en gros c'est pas toi qui tire et qui inspire l'air tu vois c'est genre la, la gravité qui s'occupe de ça pour toi en gros toi tu inspires seulement genre la fumée la plus épaisse avec tout le thc dedans pour la même quantité d'air que tu peux inspirer tu peux inspirer beaucoup beaucoup beaucoup plus de thc et tu peux du coup être beaucoup beaucoup plus défoncé et donc du coup je vais je vais sortir quelques photos mais en gros pour expliquer si je devais l'expliquer juste avec des mots tu coupes genre le haut d'une bouteille, ensuite tu le remplis avec de l'eau, ensuite tu coupes le bas d'une autre bouteille et tu pousses cette bouteille à l'intérieur de la bouteille qui a de l'eau. Ensuite tu prends le bouchon de la bouteille du haut, tu euh, mets genre un, un stem ou un cone piece, je suis désolé je sais pas comment dire ça en, en français, genre le, le truc métallique, genre le cone quoi. Qui est dans un banc Ou genre tu peux acheter juste un cône, je suis sûr dans, sur internet, je suis sûr qu'ils vendent ça dans des magasins à tabac et euh, tu le transperces à travers genre le bouchon. Tu prends ton briquet, tu l'allumes et tu gardes le, le bouchon juste au-dessus. Et quand genre le plastique du bouchon il commence à devenir tout mou et genre malléable, tu le transperces avec ton cône quoi. Il faut que tu sois sûr que genre il n'y a aucun autre endroit où y a, genre l'air il peut sortir ou rentrer parce que sinon genre l'air il va pas passer à travers le cône et du coup ça va pas allumer la bœuf il y aura pas de fumée dans la bouteille quoi. Donc ensuite tu remplis le cône avec de la bœuf, t'allumes un briquet, tu le mets par-dessus et petit à petit. Tu commences à remonter la bouteille de plus, plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut Et tu vas voir genre la partie d'air qu'il y a entre genre les deux bouteilles Elle commence à se remplir avec de la fumée Et après genre t'enlèves le bouchon avec le cone et tu inspires toute cette bonne fumée tout simplement Et encore mieux que ça t'as aussi le waterfall bang, genre le, le bang cascade Et genre c'est à peu près la même chose mais c'est encore plus facile et c'est encore plus pratique parce que t'as même pas besoin de tirer la bouteille vers le haut genre tu laisses juste l'eau couler et ça c'est littéralement genre la façon la plus facile et la façon la plus flémarde de fumer de la bœuf. et en plus t'as même pas besoin de deux bouteilles t'en faut littéralement juste une je suis sûr qu'aujourd'hui tu peux acheter des gravity bongs genre en verre mais en tout cas c'est super cool de savoir que tu peux faire un gravity bang avec seulement deux bouteilles de coca et juste un stem ou un cone piece et euh, genre à la rigueur genre t'as littéralement même pas besoin ni d'un stem ni d'un cone piece genre moi toute mon enfance j'ai juste utilisé genre un, un truc en métal genre un truc de bricolage que genre mon, mon poteau il avait trouvé dans le garage de son daron et genre tu peux voir ici exactement de quoi je parle et personnellement j'utiliserai pas celui là parce que tu peux voir que la partie du bas elle est genre trop grosse genre si tu tires trop fort la weed elle va juste tout simplement tomber à travers et tomber dans l'eau tu voudrais plutôt utiliser un de ces deux là tu vois genre là la partie du bas elle est beaucoup beaucoup plus petite et du coup la weed elle va pas juste passer à travers mais vraiment avec un peu d'imagination et un peu de créativité t'as vraiment pas besoin de grand chose pour pouvoir trouver des façons super cool de fumer de la bleue aussi au fait si tu aimes le beat que t'entends en arrière plan tu peux aller le trouver dans la description. Le premier lien, ça va toujours être ma playlist Spotify, super chill, et euh, je vais mettre tous mes beats les plus relaxants dans cette playlist, comme ça que t'es de quoi écouter quand tu fumes de la beuh ou quand tu as juste envie de te poser, de te relaxer, de chill out. Et aussi tu peux aller me voir sur Instagram, genre tu peux m'envoyer un message, etc, etc. Je mettrai aussi ce lien dans la description. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si t'as aimé, laisse un pouce orange. Je pense que la prochaine vidéo que je vais faire, c'est les pire façon de fumer de la bœuf, ça devrait être super amusant. Dis-moi en commentaire si tu veux entendre ça. Je vous aime tous, c'était Tony FFA, et peace